Alors, nous venons d'arriver à Avoriaz. Avoriaz, magnifique endroit. C'est notamment ici qui se passe, qui se déroule le festival d'Avoriaz, festival du cinéma. Et là, il n'y a essentiellement que des harlais aujourd'hui. Forcément, ce soir avec Toto qui chante, à Morzine. Et puis, puisque le week-end qui se déroule actuellement, un week-end spécialement conçu pour les bikers. Les Harley Davidson, les parades, ah, etc. Ça, Alors, euh, avec le doigt, nous venons d'arriver. Viens, je te fais une Vas-y, ça tourne. Bonjour. Alors, nous venons d'arriver ici en direct à Borias. Comme ça, fait comme ça. En direct à Borias, comme ça. Et, euh... Et puis sinon, il fait super beau. On est content, on est parti avec les nuages, mais là c'est magnifique. Donc là maintenant nous allons euh, descendre dans le village d'Avoriaz pour euh, faire ça et ça. Cléo C'est coupé là Eh ben non, ce n'est pas coupé. Ça tourne. Vas-y, à toi. Euh, oui, alors en direct de de euh, la cité film. Tu pourrais parler Avriaz. plus fort parce qu'on t'entend pas. On oh, pas Non. je parle comme ça <rire> Tu parles comme tu veux, mais tu voilà. parles. Alors, regarde, filme les motos, c'est mieux que moi. Je suis un peu en overdose ce là. À force de voir des... Par contre, le breakout là-bas... Euh... Oh non, ne me dis pas qu'il a mis une roue comme ça, lui. Mais... C'est dommage. Derrière, comment il est beau. Le CVO. Ah, c bien, c Zurich. Ça, c'est Zurich, ça. Zurich. Magnifique. Là, il y a du boulot. C'est bien. c'est, On dirait la machine à remonter le temps. Elle est belle, hein Tiens regarde, ça c'est la même que la mienne, regarde. la même base une fume, une moto de nana, ça, Si vous mettez devant c'est bien, voilà. c'est bien pour filmer, c'est génial des Voilà, C'est exactement la même que la mienne, la même ouais. base, sauf que lui, euh, elle, une elle de nana, sauf qu'elle elle en... l'a fait que en c'est une moto nana, c'est aussi bien la moto d'un mec, je suis désolé. Avec des poignées comme ça. Ah les poignées comme ça, oui, c'est nana. On est bien d'accord. Ce qui fait nana, c'est ce qu'on voit là. C'est ce qui brille là, mais c'est.. C'est un c'est un Lady Ouais, pas mal. Sympa. Ça, c'était la même que la tienne enfin. Voilà. C'est la même base. Elle est un peu plus ancienne celle-là. Mais, euh, la selle est, est pas mal, c est, c est hein, avec le skull derrière, là, regarde. Bon, euh, elle aurait dû prendre des rétros, tu sais, il existe des rétros. C'est les mains squelettiques noires qui tiennent le rétro, chromé. Mais bon, il est maroquique, lui. Ben bah oui, il est maroquique. Voilà, les amis.